Le Medical Training Center du CHU a accueilli le 10 septembre 2021 la production de l'opéra El Truvere pour le tournage de quelques séquences évoquant l'hôpital de 2050. La production finale sera diffusée en avant-première le 2 octobre prochain à 18h depuis l'Opéra de Rouen. Ce spectacle sera retransmis gratuitement sur toutes les télévisions des patients du CHU.